Salut à toutes et à tous, bon là vous avez remarqué, on n'est pas dans ma chambre, on s'en fiche, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du principe du cashback. Alors de la traduction directe, cashback, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire argent qui revient. Très simplement, vous allez faire vos achats sur internet ou même en boutique, vous allez payer une certaine somme, vous allez pouvoir récupérer un pourcentage de cette somme que Vous allez carrément euh, bah vous approprier et directement euh, mettre ça dans votre compte bancaire et tout ça grâce au service eBuy Club. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai absolument pas été sponsorisé, j'ai eu d'ailleurs aucune discussion euh, avec eBuy Club. Juste voilà, je vous partage ce bon plan parce que je l'utilise depuis à peu près trois ans et c'est vrai que ça permet d'économiser ou en tout cas de récupérer de l'argent, donc c'est assez cool. Je vous explique le concept. Alors très simplement, vous allez vous inscrire directement sur le site eBuy Club. À partir de ce site, vous allez sélectionner par exemple une offre de cashback, par exemple une offre FNAC. J'insiste bien, à partir de ce site vous cliquez bien sur le lien qui vous renvoie vers le site de la FNAC par exemple et c'est à partir de ce lien qu'il faut faire votre commande. Si vous ne faites pas cette commande à partir de ce lien vous récupérerez jamais le cashback. Donc vous faites votre commande tranquillement sur le lien s'est ouvert, vous récupérez votre achat, bref vous profitez du produit ou du service que vous avez commandé et quelques semaines après, après vérification par e club, vous allez récupérer un pourcentage sur la somme que vous avez payé. C'est aussi simple que ça en vérité. Alors quelque chose importante à retenir, e Club c'est un service, bon ils ont un site internet, ils ont une application disponible sur iOS et Android, d'ailleurs je vous mets tous les liens en description. Bon, Au passage je vous glisse un petit lien de parrainage, n'hésitez surtout pas à utiliser ce lien pour vous inscrire. Par contre, il faut que la cagnotte que vous allez vous créer en récupérant tout un tas de cashback soit supérieure à 10 euros pour pouvoir récupérer vos gains et vous faire directement un virement sur votre compte. Alors certains vont dire peut-être oui, c'est vrai que c'est des petits pourcentages. Si on sollicite beaucoup le service et qu'on fait beaucoup d'achats à gauche à droite et qu'on utilise à chaque fois eBay Club, petit peu par petit peu, vous allez vraiment vous constituer une vraie cagnotte. Et n'hésitez surtout pas à utiliser également ce service si vous faites des plus gros achats. Aussi bien un ordinateur que pour un voyage, ce genre de choses. Plus les sommes sont élevées, et forcément puisque c'est un pourcentage, plus vous allez récupérer d'argent. D'ailleurs au passage, eBay Club est en partenariat avec énormément de marchands, tels que la FNAC, Darty, mais dans d'autres domaines également, pas seulement le high-tech, voyage, mode, jardinage, ce genre de choses. Donc n'hésitez absolument pas à vous balader sur le site pour voir s'il y a des offres qui peuvent vous intéresser en fonction des différents marchands. En tout cas, moi... J'adore ce service, je me suis déjà constitué pas mal de belles cagnottes, en ce moment là ma cagnotte elle est à 30 euros, je pense que je vais récupérer mes gains. Mais voilà je me suis déjà fait des cagnottes à plus de 40 euros et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez absolument pas à me laisser pourquoi pas des questions en commentaire, je vous répondrai à tous, n'hésitez surtout pas. Vous connaissez la chanson, rejoignez-moi pourquoi pas sur les réseaux sociaux, Instagram, bref je vous mets tout un tas de liens en description, n'hésitez pas à les regarder. Et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao